Il qui t'a dit ça Musique Musique Musique de Musique Musique Musique Musique Musique une chose toutes les guinéens. ça mmh. comme ça, tu comprends, non? Ouais. Et parle comme ça, mais et cours pour partir là-bas pour, pour chercher ah. de l'argent. Ah ouais? Est-ce que tu comprends? C'est un pays de business. Tu vois? Tu ah ah là, c'était ouais. des amis, tu vas là-bas, tu revends. Ouais. Combien? Il y a l'argent. Ah. Tu peux ah. gagner ah. 200, ah. 300, ça dépend là où ah. Tu, ah. Ah. tu travailles. Oui, par mois. Ah. Ah. Je te dis, oui. Mais c'est dollars, c'est pas, pas, pas franc ah. Il... Frank... Le franc le quand même. <rire> Mon ami, tu voulais nous convaincre. Hein? Oui, oui. Attends, attends, attends seulement. Il y a un petit là-bas. Ils sont des autres filles. Pour parce quitter la que... Libéra, il a dit il n'y a rien là-bas. Oui, parce qu'on n'a pas de courant. Et là, il a. Mon ami, il n'y a pas de toilette voilà. à Libéra. Oui. Pas... Non, Diavi, dit, Et ne connaît même pas là-bas. Il y a des gens qui parlent seulement. ils ne connaissait pas là-bas. Pourquoi tu es quitté alors Moi parce que je suis aventurier. Non, non, non. Moi, je suis aventurier. Tu n'es pas touriste. Moi, je suis aventurier. Je... Attends, oui. Mais c'est forcé. Je suis aventurier. Je suis sorti pour chercher pour moi. C'est ah, pas pour. Ah, je je ne enfin... dis pas que. Qu il comment il a... on appelle. Non, alors qu'il a dit, il y a tout là-bas, il y a là-bas, là là Oui, mais. Il mais, attends, il voilà. veut te dire une question. laisse laisse-les parler. Non, non, non, non il ne veut pas que je veuille parler. Non, parle, parle, parle, par, on t'écoute. Non, il a non, il dit qu'il il il a dit qu'il qu qu qu hum. y a l'argent. Oui. Oui. oui, Alors qu'il est venu chercher l'argent ici. Ah, il y a quel ah, argent oui. là-bas encore peu Alors, hein? <laughs> <on> <laughs> <point>. <laughs> non, il a, Mais il s'est défendu, c'est un aventurier, mais il a sa vie. Moi, c'est l'école seulement qui m'intéresse dans la vie. Pour chercher l'argent, ça, ce n'est rien, on est en train de parler seulement, mais moi, non, on est en train de parler seulement. Alors qu'il est venu chercher l'argent ici, il y a l'argent là-bas, Non, mais il s'est défendu, c'est un aventurier, mais il dégage sa vie. Attends, je veux dire, les petits je c'est seulement qui m'intéresse dans la vie. Alors est, cette histoire, c'est assez intéressant de voir la, cette dimension euh, héroïque de, du trajectoire migratoire et cette, cette volonté, euh, volonté qu'ils ont tous de, de mettre en abîme cette, ce parcours, cette expérience, et d'utiliser le mot de, de l'aventure. Donc il y a deux différentes perceptions, dans ce qu'on voit là, une, une perception qui est celle de d'une héroïs héroïsation de la, de, de la vie du migrant et des raisons pour lesquelles il a décidé de migrer. Alors qu'on a deux autres personnes qui, eux, affichent clairement et revendiquent l'idée qu'il y a un intérêt économique aussi, que c'est aussi une question de survie. Alors que pour le, pour le troisième, il y, a, il y a cette héroïsation de, de, cette, de cette trajectoire, de, de ce choix aussi et cette mise en abîme du, du migrant en tant presque qu'acteur de sa vie, donc il devient l'acteur il il de ce parcours et lui-même seul, la seule raison pour laquelle il a voulu partir. Alors qu'avec les deux autres, on se rend bien compte que généralement c'est tout un tas de raisons, ça peut être des raisons économiques, politiques, sociales, qui vont pousser au départ, alors que quand on met cette dimension de l'aventure en lumière, on a l'impression que c'est une volonté purement individuelle, et on voit très bien cette différence de représentation dans la manière dont les migrants évoquent leur parcours migratoire avec leurs familles restées au pays. Quand on a des échanges avec les familles restées au pays, généralement, on n'a pas forcément accès à la, aux difficultés du parcours au moment dur, au moment où euh, du coup, on va devoir gérer avec des passeurs, où on va devoir traverser une, plusieurs, enfin, marcher plusieurs kilomètres de nuit ou euh, trouver de l'argent pour pouvoir payer un passeur. Ces moments-là, on ne va pas nécessairement les avoir dans les récits de vie. Et les familles en fait, vont plutôt avoir l'idée d'une facilité que pour leurs leur proches, la vie en, en France ou en Europe peut être assez aisée, qu'il peut trouver un travail. Et du coup, le migrant crée une représentation de son espace, de son espace vécu une fois arrivé pour aussi faciliter le, la distance entre la famille restée au pays et la vie qui est quand même remplie de difficultés ici, qu'il expérimente dans le pays d'accueil.